Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape on va voir comment faire l'effet texte éclaté alors on va utiliser bien sûr l'outil texte nous utiliserons des clones et la fonction découpe pour obtenir donc quelque chose de relativement interactif sachant qu'ici donc j'ai le texte que je peux bien sûr venir modifier facilement voilà automatiquement ici il est modifié on peut déplacer notre texte ici puis ajuster correctement éventuellement le, le centre ici de, de l'éclatement et puis ce qui est bien c'est que bah, chaque élément du texte en fait est indépendant donc on peut éventuellement venir déplacer tout ça pour vraiment abîmer peut-être encore plus notre texte. L'avantage aussi c'est que si on souhaite utiliser au lieu d'un texte par exemple une image, eh bien il suffit tout simplement d'avoir dans le groupe ici glissé une image pour que l'image bénéficie donc de, de cette, cet effet un peu euh, éclaté. Alors comment faire ça On va aller dans fichier nouveau, on va tout de suite faire un petit rectangle comme ceci aux dimensions de 300 par 100 par exemple, voilà. On ajuste notre document à notre sélection ici en faisant CTRL SHIFT R je vais faire apparaître la fenêtre objet, donc je vais dans objet, je clique sur objet là, voilà j'agrandis tout ça, donc là il y a le calque 1, dans le calque 1 il y a le, le rectangle, donc ça ce sera notre fond voilà pour zoomer je clique sur la molette de la souris, je vais sélectionner l'outil texte ici, donc je clique dessus, je clique à cet endroit là, et je vais par exemple taper le texte hop, monnaie je sélectionne tout, donc CTRL A, ce qui me permet de sélectionner tout mon mot, puis je vais Utiliser plutôt un texte un petit peu gras. Ou alors changer de police. Je vais prendre par exemple celle-là. Je sélectionne l'outil texte. En cliquant sur la petite flèche et en appuyant sur CTRL, j'agrandis mon texte. Je vais créer un groupe. Ici, vous voyez, j'ai le mot texte qui a son calque propre. Pour créer un groupe, c'est facile. On va cliquer là-dessus. Ou CTRL-G. Et je vais renommer donc groupe texte. Et aussi image parce qu'on a vu qu'on pouvait mettre une image à la place. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir sélectionner l'outil, créer des rectangles, des ellipses et des arcs. Donc je clique dessus, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Donc là, j'ai qu'un petit morceau de camembert. Donc pour réinitialiser notre cercle, on peut cliquer là-dessus. Voilà, comme ça, on a un cercle parfait. On vérifie les dimensions. Donc on va mettre 160 sur 160. Et on va créer six petits cercles. Pour cela, on peut cliquer là-dessus ou le mieux, on peut double-cliquer sur notre cercle ici. Et on va pouvoir, comme ça, venir travailler grâce au petit cercle. On va faire des petits, des petits camemberts. On va en profiter pour renommer ce calque cercle 1. Voilà. Et on va en créer à peu près euh, 5 de plus. Donc je suis dessus. Puis je fais CTRL D pour dupliquer. Ou je peux cliquer là-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va tout de suite les renommer. Donc c'est cercle 1, cercle 2, cercle 3, cercle 4, cercle 5. Allez, je vais en faire un cercle 6 aussi. Voilà. On vérifie que... Il a pas le cadenas d'activé, donc là je, je l'avais activé, donc je désactive et on va pouvoir en double-cliquant venir donc créer d'autres petits camemberts. Alors si je me mets à l'intérieur du cercle, vous voyez j'ai un arc de cercle et puis euh, qui a été rempli, donc faut bien cliquer sur le cercle et rester à l'extérieur de façon à avoir comme ça un camembert. Donc Je vais faire le camembert 6 ici, voilà le camembert 5 maintenant, donc je double-clique, voilà, je vais le placer à cet endroit là, cercle 4 bien rester à l'extérieur, Tac. cercle 3, et cercle 2. Voilà, maintenant que j'ai créé mes cercles, alors bien sûr on pourra en faire plus, hein, pour avoir un effet beaucoup plus fin, on va rester sur six cercles, on va les cloner, donc je sélectionne tout, avec un rectangle de sélection, et on va cliquer sur ce petit picto là, qui permet d'avoir 6 clones d'un coup, donc avec ici le cercle 1. Donc on va l'appeler clone cercle 1. J'appuie sur entrée pour valider. Je double clique. Donc clone cercle 2, clone cercle 3, clone cercle 4, 5 et 6. Je vais peut-être mettre un fond gris là. Voilà. Donc maintenant une fois que j'ai fait ça, je sélectionne mes clones. Donc je clique sur un, un clone et puis j'appuie sur shift pour les additionner. On voit que j'ai bien sélectionné les 6 clones. Je vais cliquer dessus et le déplacer ici. Voilà, je vais mettre ça un petit peu plus grand, comme ceci. Je vais faire cyclone avec le texte ici. Donc pour faire un clone, on a vu qu'il fallait cliquer là-dessus. Donc je clique une première fois. Voilà, je le déplace. Je le renomme clone texte image 1. J'appuie sur « Entrée pour valider. Puis je vais le dupliquer, euh, donc 5 fois. En faisant « Ctrl D », j'ai obtenu comme ça 6 clones. Je double-clique. Je renomme ces clones. Voilà, donc j'ai 6 clone clones texte et 6 clones cercle. Je vais pouvoir sélectionner donc mon texte ici, que je vais placer à cet endroit-là. Je vais sélectionner tous ces clones-là et je vais les mettre au-dessus de mes clones texte. Voilà, comme ceci, c'est mieux. Donc maintenant, j'associe le clone texte image 1 en appuyant sur ctrl je clique sur clone cercle 1 et je fais un clic droit et je fais définir donc là j'ai une première découpe qui a été faite donc clone texte 2 associé à clone cercle 2, clic droit et on fait définir une découpe je vais faire la même chose clone texte 3 avec clone cercle 3 définir et clone texte 6 avec le clone cercle 6, définir. Voilà, on a donc l'effet qu'on souhaitait obtenir. L'avantage d'avoir utilisé les clones, c'est que je peux venir modifier ici, par exemple, ce cercle-là, pour ajuster un petit peu mon effet. Vous voyez, hop. Donc ça, c'est très pratique. On peut bien sûr changer le texte ici, monnaie libre, donc là vous voyez je suis bien dans mon groupe texte-image, c'est ce texte-là que je modifie et que je peux venir déplacer pour ajuster éventuellement ce que je souhaite. Voilà. Donc c'est pas mal. Et on veut bien sûr une image. Alors si on veut une image, ben, par exemple je vais sélectionner cette image, clic droit copier l'image, je la place bien dans le groupe texte-image, clic droit coller. Voilà, hop, je réduis un petit peu ça. Et on a bien notre effet ici sur notre objet. peut-être ajuster un peu ici. Voilà. Voilà pour ce petit tuto euh, technique, mais si on suit les étapes une à une, en fait, c'est pas très compliqué. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.